Salut à tous, c'est Space Channel. Aujourd'hui, nous allons tenter un nouveau type de vidéo. Vu qu'aujourd'hui, j'ai fait une vidéo gaming sur KSP. En effet, récemment, le 24 juin 2021, est sortie la nouvelle version de Kerbal Space Programme, la version 1.12. La mise à jour s'appelle On Final Approach. Et si elle s'appelle comme ça, c'est parce qu'il s'agit en fait de la dernière mise à jour majeure de Kerbal Space Programme 1, vu que dans quelques mois sortira. Kerbal Space Program 2, la suite du Kerbal Space Program 1 qui inclura quelques enjeux de la conquête spatiale du futur. Mais bref, restons sur Kerbal Space Program 1 et cette nouvelle mise à jour et on commence tout de suite avec ce Changelog vidéo. Pour commencer, nous allons parler de deux modes qui ont été directement intégrés au jeu. En effet, j'aime bien avoir des modes sur KSP qui peuvent faciliter un peu la tâche. Par exemple, là j'ai Tools, outil, outil pour faire quelques cinématiques, ou Texture Replacer qui peut changer la tête des Kerbal. Mais pour la 1.12, deux modes ont été intégrés au jeu. Le premier, c'est Kerbal Alarm Clock. En gros, il y a désormais sur Kerbal Swiss Program une appli qui permet de créer des alarmes cette appli remplace un ancien mode appelé Kerbal Alarm Clock qui permettait de faire à peu près la même chose par exemple là je vais créer une alerte une alerte manuelle qui s'appelle nice il y aura un message que ce sera nice et je la programme pour dans une minute donc en, en gros quand je vais faire l'avance rapide plus on s'approchera de l'alerte moins L'avance rapide ira vite, et donc c'est pratique pour si je veux faire des transferts donc, exemple. parfait. L'alarme nice. a sonné et donc ça prouve que cette appli fonctionne bien, d'ailleurs il y a plein d'autres fonctionnalités, là j'en ai juste fait une parce mais... que c'était une alarme manuelle mais après on peut en faire d'autres Et donc on va passer au second mode qui a été en quelque sorte intégré au jeu lui aussi Pour ce mode intégré au jeu, nous avons besoin d'un vaisseau en orbite, c'est pour ça qu'on va aller sur la station de suivi et prendre un vaisseau en orbite le deuxième mode qui a été en quelque sorte intégré au jeu, c'est Transfer Window planeur. En fait, il a été directement intégré dans l'éditeur de manœuvre du jeu. Par exemple, si je veux faire une manœuvre de transfert vers la Lune, en fait l'éditeur va permettre de m'indiquer que bah, j'ai rencontré la mine et euh, où ça en fait, où je vais rencontrer la mine je vais aussi t'indiquer quelques trucs et c'est là que je parle d'un mode intégré au jeu, vu que transfert window planner a été intégré au jeu en quelque sorte. Vu que ça va t'indiquer quand tu peux planifier ton transfert. Ce qui est assez pratique. Par exemple, si je vais aller vers euh, du nord Ça va te calculer le delta V te dire que ça va te prendre 1072 mètres secondes de delta V. Et tu pourras créer une manœuvre de transfert. Ce qui est plutôt pratique. Maintenant, passons à la nouveauté suivante. Pour cette nouvelle nouveauté, nous avons besoin d'aller au BAV vu qu'en fait, nous allons pouvoir installer des nouvelles parts qui ont été rajoutées. Bon, comme je le disais, on va parler des nouvelles parts. De nouveaux panneaux solaires ont donc été rajoutés au jeu, ce qui est en fait plutôt pratique hein, si vous voulez avoir de la charge électrique. Il y a donc des panneaux solaires 1x5 qui sont sortis avec leur variante grande, ainsi que des panneaux solaires circulaires. Autre nouveauté, les portes d'amarrage ont été revampées, c'est-à-dire qu'on a refait leur texture pour que ce soit plus réaliste. Et d'ailleurs, ils ont une nouvelle nouveauté, ces portes d'amarrage. Voici donc la nouveauté qui inclut les portes d'amarrage. En effet, un truc bien chiant d'un amarrage, c'est quand les deux vaisseaux à amarrer ne sont pas tellement alignés que ça. Notamment en termes de panneaux solaires. Pour un côté plus esthétique, on peut désormais faire tourner le port d'amarrage pour que le vaisseau s'aligne mieux avec le vaisseau à marrer. Ce qui est plutôt pratique. Ainsi, les deux bords d'amarrage s'alignent pour obtenir un rendu un poil plus esthétique. Pour la prochaine nouveauté, allons au complexe astronautique. En effet, nous avons désormais de nouveaux costumes pour nos kerbales. Les voici. Certains pensent que ça ressemble au costume de SpaceX, à d'autres, ça leur fait penser au costume d'Interstellar. Perso, moi, je pense que ça ressemble à un mix des deux. Ah Non mais admirez-moi ces costumes, tout de même Carval Space Program est sorti le 24 juin 2011. Et si vous avez fait gaffe au début de la vidéo, je vous avais dit que la 1.12 est sortie le 24 juin 2021. En effet, cette mise à jour est sortie pour les 10 ans du jeu. Et pour cette nouveauté, on a besoin qu'il fasse mieux. Comme le dit la vidéo de teasing pour cette nouveauté, 10 ans est une bonne raison pour... Des feux d'artifice. Et oui, désormais, on peut avoir des feux d'artifice dans Kerbal Space Program. Pour cela, vous devez aller dans la catégorie utilitaire, mettre un lanceur d'étoiles. Customisez votre feu d'artifice Et vous pouvez lancer Vous savez donc, vous n'avez plus qu'à lancer belle belles séminaires et après on peut à nouveau customiser des anneaux, des procès Merci à tous pour avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si ce genre de vidéo sur KSP vous a plu, à donner votre avis dans les commentaires, si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos, et eh bien abonnez-vous En tout cas je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur l'espace et sur KSP